Aujourd'hui, je suis très contente, très contente parce qu'au final, je me rends compte que rester dans le système, enfin, pas rester dans le système, rester consciente dans le système, savoir ce qui se passe, mais y rester quand même pour voir de l'intérieur ce qui se passe, ce qu'il arrive, ben, je trouve que c'est une bonne chose au final. Oui, parce qu'on peut parler avec des personnes et se rendre compte qu'ils pensent exactement comme nous, mais qu'ils n'ont pas le choix et que s'ils veulent euh, que les choses n'empirent pas, eh ben, ils travaillent de l'intérieur. Aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il y a quelques temps, j'ai euh, rencontré une amie qui est directrice de l'école, euh, qui est dans les cours préparatoires, donc euh, c'est dans l'école dans élémentaire, primaire. Et on a parlé toutes les deux, finalement. il n'y avait pas d'enfants autour de nous, rien, donc on, on a pu se lâcher un petit peu. Et donc je vais me poser la question, je lui dis, mais il euh, y a un problème avec euh, l'école en ce moment Elle m'a dit, oui, il y, y a un sacré problème. Il y a un sacré problème. Je lui dis, euh, les enfants, ils ne savent plus lire, ça ne savent plus écrire, ça ne savent plus compter en ce 2 ça se passe comment Et elle m'a dit, bah, disons que ce n'est pas notre priorité, en fait. D'après... Euh, L'éducation nationale, le fait que les enfants apprennent à lire et à écrire, c'est plus une autre priorité. Et ils ont un agenda de ministre, mais ils ne s'arrêtent plus sur la, la priorité la de la scolarité, en fait. Ils ont euh, comme euh, prérogative, et donc comme décision, de euh, minimiser le temps d'apprentissage de l'écriture. Et de la lecture parce que dans un futur proche voire déjà maintenant ils ont internet à l'école ils ont des ordinateurs à l'école donc pourquoi apprendre à lire à écrire et à compter au final puisque euh, les ordinateurs vont tout faire à leur place ils vont corriger les fautes ils vont euh, ils leur disent comment mettre une phrase en place, comment la décortiquer. En fait, tout ce qu'on faisait avant, tout ce qu'on faisait avant nous, euh, bien ou mal, ben, l'ordinateur est là pour ça maintenant. Donc, il a plus besoin, il n'y a plus besoin. Donc, on, on part sur d'autres choses. C'est-à-dire que l'enfant a, a un emploi du temps de ministre. Hein. Alors, c'est le mot qu'a employé mon amie quand elle m'a parlé de, de l'école a dit, euh, l'enfant maintenant a un emploi du temps de ministre qui ne lui sert à rien, mais qu'on est obligé quand même de, lui a, de leur apprendre, de leur enseigner. Parce que voilà, euh, c'est ce qu'a décidé l'État. Je dis, ouais, mais alors, euh, toi en tant que directrice et tout, tu pourrais pas euh, mettre un, un haut là Elle dit, bah écoute, en tout cas, euh, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, mais on a des comptes à rendre... Euh, à la fin de l'année, et il faut une ma un maximum, alors on est obligé de donner un maximum de réussite, en fait. Voilà. Alors, je sais pas comment on fait pour avoir un maximum de réussite en fin de CM2 quand on ne sait pas lire, écrire et compter. Et il faut qu'on m'explique. Par contre, on va savoir plein d'autres choses à côté qui ne serviront pas à grand-chose en... en cours primaire. Mais, non, c'est pas la priorité. Alors, à la base, quand même, lire, écrire et compter, c'est quand même une priorité. C'est une priorité. C'est une nécessité. C'est pour ça qu'on qu'on a, euh, qu a, euh, que Jules Ferry a inventé l'école. C'est pour que les enfants s'instruisent, c'est-à-dire qu'ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Eh ben non Monsieur Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, ce n'est plus une priorité. Donc si les parents ne sont pas derrière pour aider les enfants dans leur démarche, pour apprendre ce qui normalement devrait être appris par l'école, ben, l'enfant est complètement perdu. Ben, il est complètement perdu, puisqu'on leur demande d'apprendre des choses alors qu'ils ne savent pas lire. On leur dit, euh, lis-moi ça. Mais ouais, mais encore fort, faut... il aurait -il fallu qu'il apprenne. Il n'a pas appris. Euh, la grammaire, avant, on décomposait les phrases, puis maintenant, ça, ça va dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est une, une, une directrice d'école, une amie que j'ai, qui est directrice d'école et qui me l'a confirmée. Donc voilà, je ne sais pas, euh, avec l'intelligence artificielle qui arrive à l'école, ben, l'intelligence artificielle est partout chez nous, c'est-à-dire qu'un enfant peut aussi bien l'apprendre, ce qu'ils apprennent à l'école, peut très bien l'apprendre à la maison. Ben oui, moi c'est ce que je me dis. Au final, à quoi ça sert À quoi ça sert J'ai un ami euh, dont je tairai le nom aussi parce que c'est.. Euh, vous comprendrez pourquoi, qui était enseignant aussi. Euh, il n'était pas en France, il était dans un autre pays, de l'Europe. Et qui a dit qu'il bah, a quitté le système éducatif pour la même raison. Il dit qu'il se voyait très mal à apprendre à des enfants des choses qui, qui n'étaient pas dans leur. Euh, qui, qui, qui n'avaient rien à voir avec l'école. Je veux dire, avec les, les principes de base fondamentaux. Donc il a changé. Il a, il a été chercher du boulot ailleurs et il a trouvé du boulot ailleurs. Voilà. Alors il y a ceux qui restent. Pour, alors il y a ceux qui restent pour vraiment euh, suivre le système à la ligne il y a ceux qui restent pour euh, ralentir un peu le processus de l'intérieur et il y a ceux qui laissent tomber dis-moi je ne veux pas avoir euh, ça sur la conscience parce que je ne veux pas que mes enfants me reprochent au final que, enfin les enfants que j'étais censée enseigner me reproche au final que j'ai pas fait mon boulot correctement donc je préfère ne pas le faire et quitter voilà je m'en vais je m'en vais parce que les enfants plus tard les enfants sont pas tous idiots mais on veut les rendre on veut les rendre idiots avec l'école d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à mon ami hein je lui ai dit à directrice je dis mais l'école en fait veut les rendre ignares. c'est ça elle veut les rendre ignares. elle dit non parce que on s'en rattrape avec les ordinateurs mais bien sûr je dis mais un enfant qui va apprendre à écrire et à lire hein? un enfant qui va savoir écrire un texte de lui-même avec ses petits mots, avec ses petits textes, avec sa... ses mains va être beaucoup plus euh, va être beaucoup plus content, va être beaucoup plus il va prendre confiance en lui par rapport à un enfant qui aura écrit un texte sur l'ordinateur et que l'ordinateur lui aura corrigé toutes ses fautes. J'y l'apprends pas. Elle m'a dit oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des enfants que ça ne dérangera pas. Au contraire, ils sont, oh, ils sont très contents. Hein, alors, que les autres fassent le boulot à leur place. Alors, ça, c'est génial. Par contre, il y a des enfants qui ont besoin de s'exprimer. Il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre. C'est dans leur nature. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin de comprendre et d'apprendre. Sauf qu'avec Internet, ben, on les abrutit. Voilà. Ils apprennent plein de choses qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Et à côté de ça, ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ils ne l'apprennent pas. Donc, s'ils n'ont pas des parents bienveillants qui sont derrière pour leur, euh, pour leur euh, apprendre, pour bien apprendre à lire, à écrire et à compter, il ne faut pas compter sur l'école. Il ne faut pas compter sur l'école. Il faut que ce soit les parents. Soit on laisse faire, on laisse courir, soit on tient à ce que notre enfant ait quand même un certain savoir et un certain enseignement, et à partir de là, c'est à nous de faire le travail. Voilà. Tout au moins les bases, savoir euh, écrire. Et lire par le même. Puis, oh, compter, c'est important aussi. Voilà. Donc, juste ça pour vous dire qu'au final, bah, euh, ça en revient à ce que je vous disais l'autre fois. Que va faire un enfant à l'école Parce que s'il tombe sur euh, des directrices qui sont conscientes et qui se disent « Oui, on va aider les enfants en difficulté et on va un peu les, les pousser pour qu'ils apprennent et tout », ben, il y en a d'autres, ils ont rien à foutre. Elles suivent le système, point bas. Alors, euh, il y a ceux qui suivent le système sans chercher, il y a ceux qui sont à l'intérieur du système, qui savent ce qui se passe, et qui font en sorte que les enfants aient quand même un certain apprentissage, et un certain savoir. Et il y a ceux qui se cassent parce qu'ils se disent euh, c'est hors de question que je reste là-dedans. Après moi je vous pose la question encore une fois à quoi ça sert que les enfants aillent à l'école puisque internet est là et que internet vous pouvez l'avoir à la maison et que les cours vous pouvez les avoir à la maison aussi c'est ça Via internet vous pouvez avoir les cours à la maison du CP au CM2 vous avez tous les cours via internet. Ah évidemment ça doit coûter euh, une vingtaine ou une trentaine d'euros pour s'abonner à un cours via internet ouais mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de les payer pour qu'un enfant écrive et sache lire correctement ou est-ce que on l'envoie à l'école et puis ils apprennent tout sauf ce qu'il faut je ne sais pas, je vous pose la question à vous de trouver une solution, à vous d'y répondre voilà Bon, bah écoutez, euh, le soleil, euh, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le voilà. Hein, vous voyez, c'est tristouné, il a, ri, il a plu toute la journée, aujourd'hui ça va mieux. Et moi je suis super contente parce que j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Je ne suis pas si bête que ça, j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Donc, euh, en attendant une prochaine vidéo, bah écoutez, je vous dis, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et. Faites le mieux. Faites pour le mieux. Voilà. C'est tout. Bonne journée à vous tous et à la prochaine vidéo. Bye.